Vomets, vomets, vomets, vomets, vomets, C'est cathic. Et quand si la cité pour, sous senti des semaines, ou que en plein, Mandez moi Dieu grâce pour dégager, pour trouver l'autre Même Jean-Prophète, l'a dit, veuve là, dégage-la, cherche, cherche-vase dans tout voisinage. Parce que lui, il l'huile dans le monde. Troisième semaine de conférence. Ouverte-toi. Qui l'Esprit de Dieu, bénis vous. Parce que papa, monte papa, nous tout là, Pour nous mêmes qui nous nous sommes Amen. Par contre, nous sommes disposés, nous sommes prêts. Nous sommes là, avec nous. Pendant frère Louis-Juste est là, nous fait la lecture de la parole de Dieu. Ou même, quand nous sommes là, nous la c'est reposer, et puis manger, bois quantique, ça, mon Dieu, bah et puis manger la parole, dormir, lever encore, même mouvement. Bon, Dieu, bénis nos cœur avec nos frères Elad dans la lecture de la parole de Amen, amen, amis des ondes de la radio, changement et amis téléspectateurs de la télévision sans frontière du réseau évangélique. Nous trouvons la lecture de la parole de Dieu dans le livre de Actes du verset 17e jusqu'au verset 32e. Je vais lire pour vous.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 Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui obéissent. Parole du Seigneur. Yes, yes, yes. Alléluia. Gloire à Dieu. Amis des hommes, qu'on amis, amis internautes, branchés. Dans quatre coins mondes là, l'évangile arrive sous grâce mon Dieu. rive, sous heureux monde qu'a ramassé en abondance a monde qui connecte, le monde qui ne pas gaspiller critique, mais qui recevoir et qui a Le monde qui ne pas gaspiller la parole de Dieu. nous va chanter encore une fois 99 en créole. Chant d'espérance, moins voulez raconter tout partout. Comment Jésus règne moi sous la terre. Il viendra un jour, ville pour moi. nous ouvre que nous, pour l'esprit de Dieu continuer traverser nous et cantique c'est un coup sérum c'est un coup vitamine c'est un coup comprimé ouais yes et un coup pomade. égale la n'importe maladie nanou n'importe maladie l'esprit souffrir grand pile moun satan déranger l'esprit ou pile on parti dans l'esprit au 80 50 10% même au mais ça attend l'a dérangé égal la décage pour chanter quantique et puis pour l'esprit au à prendre normal ou fait cœur yes nous veilleras conter tout pas tout, comment j'aurais même moi yes Sous la terre for yeah. what